Bonjour mes frères et sœurs, bonjour la Guadeloupe, bonjour euh, la Nation, bonjour je dirais à tous les bien-aimés, mais surtout à ceux qui ne sont pas dans l'éternel, à ceux qui ne sont pas dans le cheminement de Dieu, à ceux qui ne connaissent pas, car la connaissance, quand il y est prêt sur le ténèbre. Le ténèbre, pourquoi le ténèbre Parce que voici, on apprend la connaissance. Et quand on n'a pas la connaissance, cette voile qui est devant notre yeux, cette voile qui descend devant notre vue. Car il te dit, ne regardez pas les choses visibles. C'est la manifestation d'une vue euh, de la vanité. Car dans le livre d'église, il parle de vanité. Tout est vanité. Mais faites attention, quand il parle de cela, il dit vraiment ce bonjour à tout le monde. Parce que le bonjour qu'on peut parler, c'est vraiment la salutation de l'éternel. Alors je dis bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Martinique, bonjour au temps de réveil de la Martinique, au pasteur Alain Villan, au pasteur Login. À toutes les frères et sœurs, je dis bonjour aux différents pasteurs Catherine, pasteur euh, euh, Tigifon, pasteur euh, Bernier, euh, à ce que je connais, pasteur Sargenton. Je dirais bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, parce que vraiment, ce moment où Dieu veut éclairer nos pensées, à ouvrir nos yeux, les yeux qu'il parle, c'est l'intérieur même de notre cœur. Alléluia. Donc aujourd'hui, voici. Dans le livre de Naim, voici l'Éternel, c'est un Dieu qui est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires et garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est là à la colère, il est grand par sa force. L'éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et il dessèche. Il fait paix. Il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan et le caramels languissent. La fleur du Liban se flic Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous les habitants qui résistera devant sa fureur, qui tiendra contre son ardente colère, sa fureur se répand comme le feu. Et les rochers se brisent devant lui, l'éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Et poursuivra ses ennemis jusqu'à... jusqu'à dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'éternel c'est lui qui détruit. Voici le monde, aujourd'hui, qui va dans la désobéissance. Et l'Éternel dit que je suis un Dieu jaloux à ceux qui désobéissent à sa parole, qui marchent selon le ténèbre. Il se venge et il est plein de fureur. Il garde rancune à ses ennemis. Alors le pourquoi dans le Bible même, ça parle vraiment de la destruction, la destruction de cette ville, la destruction de Nimive, prédite. Ça peut, en fait quand l'Éternel parle, il parle de cette destruction. Comment aujourd'hui parfois nous nous trouvons dans des situations difficiles et nous lâchons l'Éternel, mais il est un Dieu jaloux. Et quand nous avons reçu ce que nous devions recevoir, ce que nous attendons. Et voici comment l'Éternel peut se venger parce que nous aussi nous sommes parfois détruits ou être jalousés des de uns les autres. L'Éternel notre Dieu jaloux, c'est celui qui te donne parce que Dieu dit l'Éternel a donné l'Éternel a route. Pourquoi mes frères et suis aujourd'hui L'Éternel quand il parle dans le Act il dit l'Éternel se venge de ses adversaires. Je dis à quelqu'un Aujourd'hui, tu as été détruit, tu as été vraiment bousculé, tu as été traumatisé. Et voici comment il définit, il te dit, je suis un Dieu jaloux. Je dis à quelqu'un, quand l'Éternel t'a donné, pourquoi as-tu abandonné Pourquoi as-tu abandonné l'Éternel Ne t'étonne pas de ce retour, de sa vengeance. Parce que l'Éternel se venge. Il te dit il se venge de ses adversaires car tes adversaires aujourd'hui qui essaient de te ramener dans la civile qui essaient de te ramener dans la fosse de te faire faire ses pas en arrière de rentrer dans le ténèbre l'éternel est capable de te venger parce qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation l'éternel est un dieu jaloux quand il dit un dieu jaloux quand il te, retire, il te retire de la fosse, il t'amène vraiment à sortir de cette force et de te ramener dans la lumière. Pourquoi, toi tu abandonnes l'éternel Pourquoi tu abandonnes l'éternel et tu parles de guérison Et tu t'étonnes de, de certaines réactions, de sa fureur, la fureur de l'éternel, de tous les tourbillons, toutes les troubles que tu peux avoir. Mais là aussi, il t'amène à te dire que tes adversaires, il va se venger pour toi. Parce que je me venge de tes adversaires. Ça doit faire une fois tu parles des adversaires, ceux qui sont devant toi, qui sont tes ennemis. Car l'Éternel veut t'amener là aussi à te dire que ce n'est pas toi qui dois te venger, c'est moi qui vais te venger. Pourquoi veux-tu te venger Et pourquoi aussi as-tu abandonné Ne t'étonne pas de ce trouble, car l'Éternel est un Dieu jaloux. Il t'a donné des fruits, il t'a apporté des fruits, il t'a apporté le bien-être, il t'a apporté la paix, il t'a apporté la sérénité dans ta vie. « Tu as abandonné l'Éternel pour retourner en Assyrie, pour retourner dans une dans, dans nos troubles, pour retourner dans une vie qui n'est point de lui-même. »« L'Éternel, c'est un Dieu jaloux. »« Car c'est lui qui a créé le ciel et la terre. »« Il garde rancune aussi à ses ennemis. »« Si tu es l'ennemi de l'Éternel, je te le dis aujourd'hui de faire attention. » Si tu es l'ennemi de l'éternel, je te le dis aujourd'hui, il t'avertit. Si tu es l'ennemi de l'éternel, car l'ennemi définit quoi dans sa parole L'ennemi définit une chose. L'ennemi définit celui qui marche dans les ténèbres et qui essaie de détruire la loi, les commandements, les préceptes, les ordonnances de l'éternel. Qui va dans le contraire, le contraire du sens de ce vent qui veut souffler sur toi et tu vas dans le contraire de ce sens, le sens du vent car l'éternel c'est lui qui a bâti, c'est l'éternel qui a donné c'est l'éternel qui a ôté. Amen. et là il définit aussi l'éternel marche dans une tempête et quelle que soit la tempête où tu es, mon frère, ma sœur ce Dieu là, le grand éternel, il bat dire Dieu parce que le Dieu qu'on parle, il y a plusieurs dieux nous sommes peu inférieurs aux anges Amen. nous sommes des dieux peu inférieur aux anges, nous sommes des dieux. Et là, il définit, même dans la tempête et dans le tourbillon, il est capable de te venger. Amen. Même si tu as désobéi, il t'apporte aussi, là, il définit, dans ce livre de Name, ça définit être défini aussi, à te dire, malgré ta désobéissance, j'ai la compassion et l'amour pour toi. Malgré ta désobéissance. Un dieu jaloux, parce que c'est lui qui t'a construit, c'est lui qui t'a reconstruit. Et il amené dans une renaissance. Et aujourd'hui, le fait que tu as toutes les fruits dans ton panier, tu abandonnes l'éternel. Mais il n'accepte pas la manière dont tu l'as fait, pour quelle cause. Mais il voit aussi tes adversaires. Car tu peux devenir aussi l'adversaire de l'éternel. Tu peux devenir l'ennemi de l'éternel. Surtout pourquoi en obéissant à la voix du ténèbre. Pourquoi il le dit Le nuit sur la poussière et de ses pieds, il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir dans le fleuves le bazan et le caramel languissant. La fleur du Liban se flétrit, Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde est tous ses habitants qui résistera devant sa fureur, qui tiendra contre son ardent de colère. Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'éternel est bon. Le monde est tous ses habitants qui résistera devant sa fureur. Il te dit de t'humilier, pas chercher à résister. Ne recherche pas cette résistance, recherche surtout cette humiliation. Afin que l'éternel puisse t'élever Recherche surtout cette humiliation Afin que l'éternel te retire dans les mains de tes adversaires, de tes ennemis Afin que lui, qu'il puisse se venger pour toi Et aujourd'hui, tu as reçu ce que l'éternel t'a donné Mais tu as oublié que c'est un Dieu jaloux Amen. Si tu es son enfant car un Père qui aime bien, châtie bien. Ne regardez pas la tourmente, même dans la poussière dans la tempête où tu es aussi. Il est là avec toi, c'est là qu'il te dit. Mais il est là pour détruire tes ennemis. Il est là pour t'amener à rentrer dans cette paisibilité de vie. Il est là, je dis ça, je dis à quelqu'un. Je dis, quelqu dis aujourd'hui, celui qui aujourd'hui cru que l'éternel l'a abandonné malgré sa désobéissance. Il te dit que je ne t'ai pas abandonné, mais je détruis cette vie qui de te détruire, car je suis un Dieu jaloux. Amen. Car l'éternel est bon, le seul qui est bon. Tout le monde dit bon. Le monde dit bon. Sur cette terre, ce monde-là, c'est le monde munding Mais c'est le monde dit mélange le livre et le blé. Mais là, il a détruit à dire à ses enfants, celui qui, ceux qui l'ont abandonné, ceux qui ont reçu le fruit. Les fruits, le fruit qu'il a donné, ceux qui l'ont reçu, il te dit, malgré cela, ceux qui essaient de te détruire, je te vengerai, car ce sont tes ennemis. Mais tu es devenu aussi son ennemi, mais à pouvoir te sauver, il nettoie la ville pour toi, afin que tu aies une renaissance. Alléluia. C'est ça que l'Éternel a voulu dire ce matin, aujourd'hui. Parce que aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce moment où beaucoup de troubles, beaucoup de tourments, beaucoup, beaucoup de désobéissance. Et ceux qui partent et qui abandonnent, qui disent, j'ai ce qu'il faut et je m'en vais. Non, mon frère, non, mon frère, ce n'est pas le moment. Le fruit que tu as reçu, tu devais rapporter ce fruit en le multipliant, ce qu'on appelle la multiplication des pains. Ce fruit à l'éternel, car celui qui s'attache au vrai se portera des fruits. Amen. Mais celui qui ne porte pas de fruits sera retranché aussi, là il te le définit. Mais il te dit aussi, je peux te rattraper, parce qu'aujourd'hui, je veux te ramener à mes pieds, je veux te ramener à ma droite. Car c'est sa droite qui te sauve en ce moment même. Parce que tu as abandonné. N'abandonne pas mains de l'éternel. Car tes ennemis sont en train de te tourbillonner. De te tourmenter. Car l'éternel est de Dieu. il se venge. Il est plus de figure. L'éternel se venge de ses adversaires. Ce ne sont plus tes adversaires. C'est l'adversaire de l'éternel. Ce ne sont plus ceux que tu penses que c'est tes ennemis. Laisse-les entre les mains de l'éternel car aujourd'hui l'éternel parle je suis un Dieu jaloux je suis un Dieu jaloux c'est comme ton père c'est comme ta mère ta mère peut être très jaloux de toi jalouse de toi ton père peut être très jaloux de toi mais il t'aime mais il est capable aussi de venir prendre ce combat récupérer ce combat prendre le combat complètement entre ses mains et te dire de te mettre à côté, aujourd'hui c'est moi qui va détruire tes ennemis, Amen, amen. c'est moi qui va détruire tes ennemis, ce mal de gauche peut aussi te faire du tort, ces brûlures d'estomac peuvent te faire du tort, mais seulement en écoutant cette parole, l'éternel est capable de te guérir car aujourd'hui tu peux recevoir cette guérison. Amen. Voici ceux qui te tient par cette chaîne. L'éternel prend le combat et brise ces liens, il brise cette chaîne. Amen. Car à lui la vengeance et à lui la rétribution. C'est pas à toi de te venger, tu ne pourras pas te venger. Car tes ennemis dans le ténèbre, tu t'ont amené dans le ténèbre aujourd'hui, ont Au tout pris, tout ce que tu avais, toute la force que tu avais, ils t'ont épuisé. Ça n'est pas en allant vers la violence mais seulement par la parole, seulement par la paix, seulement par l'amour, seulement par l'humilité, seulement par l'humiliation, appelle et crie à l'éternel, il te répondra. Il te dit, je suis un Dieu jaloux, je t'ai donné, mais ne va pas à droite, ne va pas à gauche, mais je suis capable de détruire où tu es, seulement à pouvoir te sauver dans les mains de tes ennemis. « Car tes ennemis, ce sont mes ennemis. » Et pourquoi il le dit ?« Car tu n'es pas cet enfant qui était l'enfant du monde, mais tu es devenu l'enfant de l'éternel. Mm »« -hmm. Et tu abandonnes ses mains parce que tu as reçu. »« Tu abandonnes ses mains parce que tu es dans la tourmente. »« Tu abandonnes ses mains parce que tu as ces moments de trouble. » Écoute bien ce qu'il te dit. « Sa figure est grande, se répand comme le feu. » et le rocher se brise devant lui, l'éternel est bon, c'est le seul bon qu'il y a sur cette terre, ne va pas vers ton ami, tu crois que c'est ton ami, ton ennemi te parle et à ce moment-là tu crois que c'est ton ami, mais ce n'est pas ton ami, et il t'abandonne, qui que tu peux appeler, c'est l'éternel lui-même et c'est lui qui est bon, frère, -moi, frère -moi, écoutez. Et comprendre je dis là qu'à l'éternel devrait autres amen. Ne sois pas dans le trouble. Même si tu as abandonné, persiste, persiste et tu verras la gloire de Dieu. Je vous dis Amen. Amen et merci.